C'est qui va! C'est qui va! C'est le petit qui va! C'est qui va! C'est qui va! C'est qui va! C'est le qui va! C'est qui va! C'est qui va! C'est qui va! C'est le et quand même, on a fait le que vous avez C'est qui, Eh, qui Il il y avoir. Je vais faire ce que je veux. Je vais je que je veux. faire ce que je veux. Je que je veux. Je vais faire ce je veux. faire je Je je ce que il planifie, allez, il trouve là. Il regardez. Non. Il y a un de non? non, mais il gardien. Tchè, blala, mais quand on de la de la Sri Lanka, de la de la Sri Lanka, de de parce que seulement mes foyers sont comme ne Parce qu'ils Parce que Ils sont comme Ils sont comme ça. le sont et ça. Ils comme ça. que Ils ça. ça. On Casolais, <coughs> or c'est casson. Mais <coughs> ma a pas de taille, mina, voilà, il a la problème, il n'y a pas de problème, de a alors qu'avec si casse-moi. C'est à la salle. Eh, abba. Eh. Eh, eh, eh, ça t'as pour la la visité Alaka Masala t'as visité Agene t'as fait nipa t'as fait t'as fait t'as fait t'as fait t'as fait Je ne pas si vous avez un bon de vous <coughs> que vous <coughs> avez besoin de de de de faire de de il faut que tu te fasses telephone ou que tu ne pas un Tu faire? un Tu je ne ne ne ne ne ne <coughs> <les> ne <so> <coughs> <coughs> <coughs> des de là. Oh. Oh. Tu nous voulons nous dire. Nous voulons nous dire. Nous voulons nous il n'y a pas de problème. pas de problème. Il n'y a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 Garanga on a des garanga. Euh, ah, voilà. Yako, yako. Oui. Je suis là de faut confier à visite. Parce qu'il y trop longtemps. Ça là aussi les me suit Ah, faut rester. Ça c'est entre toi et moi. On lui aussi va partir. Voilà. de Tiens. Vous êtes beaucoup ici, hein? Non, non, ben,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 il la tournée à la dame à dame la dame Il millions. Et puis, on au Regarde tous les grands boulots. Michel, au Emmanuel Macron, au Tu es un comédien. Oui, Je suis comédien. Voilà. Oui. Donc, tu es un comédien. Il faut qu'on arrête. Arrête, tu dois travailler. Tu dois de Quoi? Quoi? Okay. Okay. Tu... C'est ça qui m'énerve là. Et tu chanter? Ah. Ah. Ah. Je le programme est venu à l'année ça va te faire quoi? ils te dit que tu as mis un sur la il <sutérée> et il dit, il dit que toi tu avais promis de le produire. Et puis un coup il apprend que tu es en prison. <gélose> no, si ouais, a <sutérée> Je vois, oui, parce que, ah, il n'y a pas. Il y a fait des Il y a des gens qui Il a des des gars. Il y a fait Il y a des gens qui ont fait des là Il a ça. Ah, Ah, ça. il Non, Bon, attends, il faut avoir une bonne éducation. On est au Mali. Non, a elle a si il est là. Bon. Alors, il est là. Il est Il est là. Il est là. Il est Il est là. Il est Il est là. Il là. est Il est est est est là. est là. Bonsoir les charmants hommes Bonsoir les vieux Bonsoir les vieilles Tu as fini de saluer, on va commencer. C'est quel genre de musique tu veux faire Oui. Zouglou Ok. On va commencer tout de suite par un bout de pied. Jouglou. Yeah. Non, on va faire un coup de pied d'abord. Yeah. Va essayer la batterie. Yeah. Top, c'est parti. Yeah. Non, c'est un dessert. Ah, ça là, c'est un peu là. Yeah. Ok, on va essayer. Yeah. Top, c'est parti. C'est bon? <rire> bon. Ouais, bon On ajoute quoi Et... Ça c'est le symbole là. Et... La... La castillette La, castillette. La castillette. Ah ok castillette Ok Et... Top, c'est parti C'est ça C'est ça mais il manque, il manque un petit truc, tu euh. vois, le souglou c'est un ah, il manque un petit truc, euh, euh, euh, un instru spécial. Non, on ne peut pas faire pas, pas, pas dans ça. T'as trouvé Oui. Hein quel instrument tape eh bra bra bra c'est ça ça Moi je vous faisais confiance à ça, vous avez entendu les C'est coupé décalé. C'est coupé décalé qui mange. À la il n'y a plus un leader. Faut se couper de cali, c'est ça qui Oui. Oui. la fin quelque chose. C'est parti! Ah moment! Ah de Fakir, Moupa, mais pardon, Brnavé <rire> Brné <rire> même si vous ne comprenez pas, vous applaudissez quoi Parce bon, que là, il a comme le fond Il a dit quoi Rien Bon voilà, c'est bon. <rire> Je crois que <c> c'est bon. <rire> <rire> ouais, mais Oui, Djibouti. Oui, Jimba. Brnamé. Djemba, viens. Viens nous expliquer. Parce que de toute façon il a fait là. Je ne sais pas si ça t'a plu. <rire> <rire> Tiens. Non. Vous avez déjà. Le chef Guido, oh, ah. ouais. le régisseur. Le chef Guido, ah. il n'y a pas de souci. Il est content. dis yeah. ton gars, ah. va le garder ici. Viens. Il va pour dire d'autres dégénérés. Non, non, non, non, non, non, non, non, va Il va non, non, c'est dit Parce que à cause de la téléchange, mais vous faites un réponse à nous, à moi, à moi, à moi, à moi, à moi, à moi, à moi, la moi, à moi, à à bébé à la à il va à 10 ans dans la prison comme ah, ça c'est bon non. Si tu peux voir le directeur de la prison Il mm -hmm. va le condamner les... a quoi Ah d'accord ah, il dit il souhaite être enterré ici ah, Donc si tu connais des gens il faut poser le ton Parce que ah. Voilà il dit il ne veut pas être enterré avec un cercueil, ah, ouais. il veut pas le mettre en ta Il dit de volonté. Donc, tu connais Quoi Il dit Il dit s'en fout de de eh? Comment ça va Tu n'as qu'à faire une prière sur son corps. Donc, je ne sais pas, dire qu'elle a de lui, là, c'est pas si le musulman, il est créé, il doit croire, il s'appelait. Quoi Attends-toi, moi, tu danses et nettoyais le corps. Directeur de Okina, tu vois ça, chef chef ou de Okina. Il veut pas qu'on lave son corps. Alors, il dit à faire les musulmans, c'est pas comme ça. Bon. Bon, je ne sais pas, je ne comprends c'est quoi. C'est pas, je ne le sable plus, c'est quoi. Faut pas, Léon. D'être au gris, c'est quoi. D'être au gris, c'est quoi. A la, non, c'est fini ça. C'est une Tu C'est une C'est que C'est C'est bon. C'est C'est bon. C'est bon.